D'abord pour remercier tous d'être là et puis également les organisateurs qui m'ont sollicité pour venir vous parler aujourd'hui un phénomène sans doute assez actuel au regard de la pandémie euh, euh, que nous connaissons tous, hein, des petits trucs qui nous embêtent un peu depuis, depuis deux ans maintenant à peu près. Donc effectivement, comme ça a été dit par mon euh, introducteur, enfin, introducteur, je suis effectivement euh, chercheur en sciences politiques, en sociologie à l'Université de Tours, et je travaille depuis à peu près euh, plus de dix ans maintenant sur ces questions de théorie du complot, de désinformation au sens. Euh, le plus large du terme, questions qui prennent évidemment une acuité particulière, encore une fois, dans la période qu'on connaît, à la fois pour les questions sanitaires, qui m'intéressent depuis 5 ou 6 ans maintenant, notamment la question de l'antivaccinisme, bien avant la question de la Covid. L'antivaccinisme était déjà un sujet sur lequel je me, suis, je me suis intéressé, il y a très peu de travaux en France, donc ça explique aussi sans doute cela. Mais plus généralement, en fait, euh, cette question de l'antivaccinisme et des hésitations des défiances vaccinales, on verra pas tout à fait que c'est plus large que l'antivaccinisme pur et dur qui finalement ne concerne qu'une frange extrêmement, extrêmement minoritaire de la population. Cette, cette, cette question vaccinale, des hésitations et des défiances vaccinales, en fait, elle est pour moi surtout un, un prétexte, ou plutôt une illustration de ce que pourrait être une sorte de défiance vis-à-vis -vis des autorités, en particulier ici des autorités scientifiques. Mais on verra que bon, ce n'est pas seulement les autorités scientifiques, c'est aussi les autorités politiques, médiatiques, euh, qui font partie de cette espèce de, de rupture de confiance qu'il existe une partie de la population euh, dans nos régimes contemporains. En effet, la confiance, c'est ce qui permet, dans les régimes démocratiques, les régimes représentatifs, de faire que, que ces régimes fonctionnent. La confiance dans les, dans les personnes, dans les institutions, et aussi une sorte de, de civisme hein, qui fait qu'on accepte le fonctionnement de ces, de ces institutions. Le délitement de cette, de cette confiance, elle, est, elle se manifeste de façon euh, plus réelle. Hein. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, dans la question des mouvements sociaux qui refusent la légitimité même des corps intermédiaires, euh, le rejet des médias, le rejet du politique, etc., le rejet des sciences sociales, la contestation d'expertise en sciences sociales, ça c'est quelque chose que nous, chercheurs en sciences sociales, on connaît depuis bah, presque depuis toujours, hein, qu'on a des experts des plateaux télé, des journalistes qui sont pas spécialistes des questions, qui enfin, de leur avis, je pense, aux questions scolaires aux questions éducatives, aux questions migratoires, etc., etc. Mais une nouveauté depuis quelques années, je crois, vraiment depuis 4-5 ans à peu près, c'est que les sciences « dures » entre guillemets sont elles aussi contestées à leur prétention à émettre et à énoncer des savoirs légitimes. Les savoirs légitimes, les savoirs scientifiques, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est simplement... Des autorités d'un champ qui se sont mis, mis d'accord sur un consensus. Et comment ils se sont mis d'accord sur un consensus Et bien sur la base d'expériences empiriques reproductibles dont les résultats sont convergents. Il y a donc une espèce de consensus qui se dégage sur la base de ces expériences scientifiques pour dire voilà, ceci est un fait, ceci n'est plus une théorie, ceci est un fait avéré. Il n'y a plus de controverse sur ce sujet-là. Exemple type le réchauffement climatique il n'y a pas de controverse sur l'origine anthropique du réchauffement climatique, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Et de ce point de vue-là, moi je voudrais étudier donc, cette, cette, défiance, cette défiance envers la vaccination, puisque la vaccination, c'est quelque chose d'extrêmement politique en sens premier du terme, puisque c'est non seulement un acte dont on peut escompter des bénéfices individuels, évidemment toujours combiné avec d'autres types de dispositifs d'hygiène. La vaccination tout seul, ce n'est pas la panacée, il ne faut, faut, faut pas non plus euh, exagérer, mais la vaccination permet des bénéfices individuels d'éviter les formes graves du maladie mais c'est aussi un geste altruiste dans la mesure où elle protège également les autres membres de la communauté, de la société, encore une fois contre les formes graves ou les formes les plus, les plus aiguës une certaine, de certaines maladies. C'est par exemple grâce à la vaccination qu'on a pu quasiment éradiquer les cas de poliomyélite hein, en Europe, et également euh, de variole. A l'inverse, lorsque la couverture vaccinale chute, et là je prendrai juste un seul exemple ici, c'est euh, au Minnesota, vous avez la communauté somalienne du Minnesota aux états unis qui est tout à fait sensible à un médecin, on parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Andrew Wakefield, qui avait expliqué... Euh, grosso modo, que le vaccin avec le ROR était extrêmement dangereux, et qu'il pouvait causer des ordres gastriques et surtout l'autisme. La communauté vénézuélienne du Minnesota, je me suis éradite dans des médecins en Grande-Bretagne, c'est un anglais, au Minnesota a réussi à mettre quasiment, on peut convaincre, les, les Somaliens qui résident là-bas, que effectivement c'est très dangereux. Du coup, en 4-5 ans, la couverture vaccinale a baissé de 50 points, et qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive bien, Évidemment, il y a énormément de cas de rougeole, dans, ces, dans Minnesota, il y a des enfants qui meurent, et des enfants qui sont malades, des enfants qui sont intubés, etc. Donc il y a des choses très très graves qui se passent, des cas de stérilité, bien entendu. Alors partant de là, j'essaierai de, de discuter ici de plusieurs points avec vous. Qui sont les entrepreneurs de cause, ou du moins qui sont les leaders de ces mouvances anti-vaccins contemporains Sont-ils des scientifiques aux positions hétérodoxes, des leaders complotistes, des citoyens enquêteurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des personnalités publiques, des victimes, entre guillemets, de la vaccination Comment et dans quels espaces numériques parviennent-ils à exposer leurs arguments On verra aussi la diversité des arguments. Encore une fois, il n'y a pas de position monolithique. Euh, Présentent-ils des affinités aussi avec certains courants de pensée, type droites extrêmes, type New Age, type environnementalisme, etc. Et enfin, vrai, si j'ai si le temps de discuter finalement, comment ces, ces savoirs profanes, ces savoirs euh, disons concurrents en tout cas aux savoirs scientifiquement établis, Comment est-ce qu'ils interagissent justement avec les savoirs des autorités Et j'essaierai, si on a un peu le temps, de parler ici justement de la médiation scientifique qui est faite par les journalistes et comment ils essaient de répondre à ces, à ces discours anti-vaccins. Donc voilà, si je... Tac, que l'on Donc pour, faire, pour ce faire, j'essaierai d'abord de revenir rapidement sur l'histoire des défiances et hésitations vaccinales en France. Je me traite uniquement sur le cas de la France depuis la fin des années 1870 jusqu'à peu près 2018. Ensuite, je passerai en revue les renouvellements et les de ces discours anti-vaccins anti-vaccination à l'aune de la pandémie, on va voir qu'il y a eu, y a eu un vrai, vrai, une vraie rupture dans, le, dans les mouvements et discours anti-vaccins. Comme je le disais, on va voir ensuite essaiera de voir si on a le temps d'étudier finalement le, le miroir, le contre-discours qui est opposé par les instances de médiation, de médiation des savoirs scientifiques. Donc en fait, l'anti-vaccinisme, la les hésitations et les défiances vaccinales, elles sont aussi anciennes que la vaccination elle-même et d'emblée... Les anti-vaccinateurs sont dans le champ médical. Ce sont des médecins qui s'opposent à l'inoculation, alors pour des raisons à la fois médicales, scientifiques, au départ c'est assez violent, il ne faut pas oublier. C'est vraiment, c'est c'est inoculation, c'est qu'on vous fait une cicatrice comme ça avec une lame et vous avez le virus qui est dessus directement, donc évidemment c'est assez violent, il y a des réactions assez, assez fortes. Donc on voit aussi des témoignages de ça, hein, de réactions très très fortes d'enfants, de gamins, qui des euh, fortes fièvres, donc des choses assez, assez violentes. On a aussi des témoignages tout à fait euh, exubérants de médecins également qui nous disent que lorsqu'ils ont vu un gamin être vacciné, sa tête a enflé pour prendre la tête d'une vache. Alors pourquoi d'une vache Parce que vaccine a la même racine que vache. La vaccine à l'origine c'est un, une maladie euh, des, des vaches, vaca en espagnol. Et c'est là où ça vient, donc, cette même racine, donc la tête de la vache. Donc dès, le 18, dès la fin du XVIIIe siècle, les premiers, les premiers vaccins d'accident, les premières craintes apparaissent et on voit se mettre en place, dès 1848, hein, la Ligue universelle des antivaccinateurs qu'on va proposer uniquement de médecins et de soignants qui s'opposent à cette vaccination et qui a en plus en France une toute autre, un tout autre... En dire défaut en tout cas tard c'est que c'est d'origine anglaise Alors, notre grande rivalité avec nos amis britanniques le fait que ce soit quelque chose d'étranger est très intéressant et on verra aussi je n'ai pas le temps de développer ça ici mais que la question de l'altérisation de la maladie de l'altérisation de l'autre est quelque chose qui joue tout à fait à plein dans les défiances vis-à-vis -vis des produits médicaux j'aurai peut-être l'occasion d'en dire un mot en conclusion tout à l'heure euh, Qu'est-ce qui reproche au vaccin, au-delà de ce que j'ai dit Eh bien, c'est quelque chose de très intrusif. On insère un corps étranger, la seringue dans un, La seringue, hein, c'est pour ça qu'on a vu parfois aussi la métaphore du viol, « si tu me pénètre avec ta seringue », etc., tous ces, euh, dans les manifestations contemporaines, cette métaphore de l'intrusion, de l'invasion, dont on n'est pas tout à fait consentant, et d'un agent de substance antigénique étranger et allogène à la chair. La vaccination est de ce point de vue-là totalement contre-intuitif, puisqu'on injecte à l'individu une forme désactivée ou atténuée, de la maladie, pour la vaccination traditionnelle, à un individu qui est sain. En gros, on essaie de rendre quelqu'un malade pour qu'il crée des anticorps. Donc c'est le côté antinaturel, ou en tout cas euh, contre-intuitif, qui, euh, qui, qui est souvent mis en avant. Également, l'Église catholique, hein, au début, est tout à fait opposée à, à la vaccination qu'elle considère comme antinaturelle et contraire aux lois de l'Église. Donc je disais, hein, dès 1879, la création de la Ligue universelle des anti-vaccinateurs, qui rassemble de nombreux médecins opposés à l'inoculation, favorisés, pour ne pas dire plus, hein, par euh, la Troisième République, c'est la volonté d'imposer une sorte de, de nouvelle hygiène publique à marche forcée. Le reste néanmoins un phénomène extrêmement extrêmement marginal parce qu'on n'a pas le choix. Il ne part à l'époque, c'est vous êtes vacciné, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Euh, Jusqu'en 1954, où il y a vraiment un premier un premier tournant, un premier moment important en France où Marcel Le Maire crée le premier mouvement d'importance anti-vaccination qui s'appelle la Ligue Nationale contre l'obligation des vaccinations et qui rapidement change de nom pour se faire appeler La Ligue Nationale pour la liberté des vaccinations, dans le sens où, bien entendu, on est pour la liberté, on n'est pas contre, on n'est pas opposé. On voit ici tout le travail sémantique, rhétorique, etc. On n'est pas pour l'interdiction, on est juste pour la non-obligation. Et encore, pas de tout, on verra. Hum. La Ligue va, va rapidement mettre en place un système assez développé de publicité pour, faire, pour promouvoir son discours anti-vaccin, mais également des choses un peu comme les thérapies alternatives, naturopathie, euh, voilà, agriculture biologique, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est relatif à au développement personnel, etc. Et notamment, elle va trouver un relais assez puissant dans le magazine qui est La Vie Claire. C'est un magazine qu'on trouve dans toutes, dans toutes les maisons de la presse. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là, il y a plusieurs magazines. Et celui-là, c'est le plus connu. Il est vendu classiquement un peu partout comme ça. Il fait l'apologie de, de, de, de médecine naturelle, de choses comme ça, de remèdes de grand-mère. Enfin, des trucs assez, assez classiques et le plus souvent totalement inoffensifs. Il ne faut pas non plus exagérer. Euh, ce qui se passe surtout, c'est qu'on voit au sein de la ce de façon assez, assez intéressante, c'est que différents groupes et différents mouvements vont se, vont se retrouver, c'est une sorte de creuset au moment où différents types de positions au vaccin vont se retrouver et vont pouvoir se cristalliser, se rassembler, quelque part gagner en visibilité, en légitimité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit à la fois des populations très conservatrices, hein, qui viennent de la droite euh, traditionnaliste, hein, du catholicisme intégriste ou euh, tradition, traditionnaliste, comme on veut, du moracisme, du poujadisme, etc. Donc on trouve ça... Et d'ailleurs, parenthèse, c'est pas étonnant, c'est aujourd'hui, à chaque fois en France, qu'on a un cluster de rougeole, c'est dans les écoles traditionnelles privées, hors contrat. C'est vraiment, dans ces écoles-là, parce qu'il n'y a pas de vaccination chez les enfants, c'est vraiment des tout petits trucs, mais ça fait qu'il y en a un qui est là, ils l'ont tous, c'est les 10-15 gamins en coin qui ont tout de suite, chop euh, tout de suite, ce type de, de pathologie. Mais également, aussi, à la Ligue, on retrouve des gens qui viennent plutôt de la gauche, hein, de la gauche environnementaliste, hein, des mouvements naturalistes, et pas naturistes évidemment, oui. et aussi hein, le New Age, donc c'est assez intéressant de voir cette espèce de de congruence comme ça qui s'opère autour de la défiance vaccinale pour des raisons totalement différentes. Je disais d'un côté l'antinaturalisme, le rejet du, du, du scientisme, le rejet de la modernité, et de l'autre une espèce de comme ça, de mouvement un peu new age où, où la, la thérapie par les plantes, le corps, etc., la naturopathie euh, joue à fond. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'anti-vaccinisme ne peut pas être considéré comme un mouvement unitaire, monolithique, qui serait immédiatement le, le produit d'une sorte de conspirationnisme fortené. C'est faux, hein. le conspirationnisme joue un rôle extrêmement extrêmement, extrêmement marginal dans l'anti-vaccinisme, dans les hésitations et défiances vaccinales. Euh, ce n'est pas du tout un mouvement euh, homo, autonom, homogène, pardon, monolithique, et au contraire, il se base sur une pluralité d'argumentaires, d'argumentations, qui sont parfois contradictoires les uns avec les autres, et en tout cas, on ne peut pas, vraiment pas le réduire à quelque chose un peu ridicule comme ça. Il y a plusieurs gradants, plusieurs médians, plusieurs gradations, si on peut dire comme ça, entre l'opposition totale au vaccin, qui concerne un nombre extrêmement faible de la population, on va le voir tout de suite... L'hésitation vaccinale, qui peut recouvrir différentes formes, et quelques formes de défiance dans le déclaratif, mais qui conduisent quand même à la pratique vaccinale. Donc il ne faut vraiment pas avoir une lecture euh, vraiment simpliste, hein, comme ça a pu être le cas notamment dans certaines émissions de télévision, de radio, à la française, là, pendant la crise de la Covid, où on nous a expliqué que c'était tous anti-vax, c'est tous irrationnel, qu'ils tous pété un plomb. On va voir que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et qu'en fait, il y a... Voilà. On joue un peu à se faire peur aussi, euh, comme souvent avec ce type de, de phénomène, et on verra que les pouvoirs publics ne sont pas étrangers non plus à cette défiance qui a pu, euh, qui a pu voir le jour à un moment. Donc voilà, j'ai essayé ici de faire un tableau, je sais pas si on le voit bien, je vais me décaler un peu, qui résume un petit peu les principaux, les principaux arguments hein, qui sont euh, avancés par différents types d'antivacs. Je disais, euh, les vaccins sont toxiques, d'abord les éléments qu'on pourrait qualifier de pseudo-scientifiques ou de scientifiques euh, par là, sur les bords, donc les vaccins sont toxiques, et notamment leurs adjuvants, le ROR. Donc le ROR, on avait dit tout à l'heure que prétendument on pouvait déclencher l'autisme chez les enfants. On a beaucoup de cas comme ça de gens qui deviennent anti-vax parce que le diagnostic d'autisme est fait à, leur, à leurs enfants, petits-enfants, neveux, etc. Quelques jours, quelques semaines après avoir été vaccinés pour la première fois par le ROR. Et donc ce qui peut être simplement des coïncidences sont souvent pensés comme des causes-conséquences ou des corrélations. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui rentrent dans l'anti-vaccinisme, dans la carrière anti-vacciniste, Enfin, car il y a la trajectoire de radicalisation, la trajectoire au sens d'engagement, euh, après une expérience personnelle traumatique avec un vaccin. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément pseudo-scientifique Il n'est pas définitivement prouvé que les vaccins sont sûrs, que dès qu'ils seront prouvés qu'on sera sûr, finalement d'accord, on sera avec les vaccins. Euh, des choses 100% sûres, ça n'existe pas. Nous, savez, on est clair et net, ici, il y a toujours des risques, il y a toujours des cas, il peut toujours y avoir des effets secondaires infinitésimaux, des cas qu'on trouve uniquement en phase 4 de test, hein, c'est-à-dire les... Euh, la vaccination population générale, vous avez certains effets secondaires qui sont sur de 1 sur 1 million, 1 sur 2 millions, 1 sur 3 millions. Donc là, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez vous avez très très peu de chances de les trouver en laboratoire. Les vaccins ne sont pas sûrs à 100% ils déclenchent des effets secondaires les adjuvants soient d être dangereux. Euh, au passage, effectivement, certains adjuvants ont été réduits dans les vaccins. Et notamment les vaccins hexavalents, puisque les vaccins traditionnels monovalents, donc avec une seule maladie, un compteur vite, n'avaient pas d'adjuvant. C'est pour qu'ils soient plus efficaces et que ça aille plus vite, on fasse moins de vaccins, qu'on a mis l'hexavalent, des polio, etc., avec plusieurs, plusieurs maladies en une, et donc on a mis des adjuvants pour qu'ils soient plus efficaces. Donc les vaccins ne servent à rien. Ce n'est jamais les vaccins, les c'est c'est les vaccins n'ont jamais fait euh, augmenter l'état de santé général de la population, c'est simplement les mesures de salubrité, d'hygiène publique qu'ils ont fait. Alors évidemment, les mesures d'hygiène publique et de salubrité font augmenter l'hygiène de vie et la santé des gens. Alors, si vous avez plus, évidemment, par exemple, je prends l'exemple de Bruxelles, Bruxelles, est une ville où ils ont tout pavé à la Seine, sp 2 2 c'est pas le même qu'à Paris, ils ont tout pavé au début du XXe siècle à la Seine à cause des épidémies de choléra, etc. Du coup, évidemment, quand ils ont tout bâché, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau stagnante, donc évidemment, il n'y a plus de choléra. Mais il n'empêche que c'est pas ça simplement qui fait baisser les maladies. Euh, mon enfant, mon bébé est trop jeune pour être vacciné, je vais attendre un peu, sa unité est trop faible. Là on voit qu'on n'est pas vraiment quelqu'un qui va refuser la vaccination, mais plutôt qui va la reporter, qui va reporter le calendrier vaccinal. Donc on est plus dans de l'hésitation. Il y a de bons et de mauvais vaccins. Ça c'est tout à fait quelque chose de très très clair, c'est qu'on voit en fait, c'est le cas le plus fréquent, c'est que les gens vont se faire vacciner à la carte. Donc, moi je vais faire tel vaccin par exemple, je vais faire vacciner mon enfant contre le parce que c'est super dangereux, s'il attrape les oreillons, il sera stérile, etc. Mais par contre, moi je ne vais pas me faire vacciner contre la grippe saisonnière, ça ne sert à rien. Donc, ça c'est vraiment l'attitude la plus, la plus fréquente, hein. c'est de l'hésitation vaccinale, euh, du bon et du mauvais vaccin. Donc, des éléments qui relèvent également plutôt de, de jugements philosophiques, moraux, euh, comme par exemple je choisis je choisis d'être malade ou de me faire vacciner, c'est moi qui décide. Alors ça peut être aussi un argument religieux. Si Dieu a décidé de me donner la maladie, je serai malade, c'est comme ça. Euh, la science s'est trompée par le passé, ça c'est l'argument Galilée qui est souvent avancé. Est, euh, la science pensait que la Terre était plate, ils ont fait rouler Galilée. bon c'est beaucoup plus compliqué que ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité grecque au moins, donc il n'y a pas de, de souci. Donc la vaccination est contre nature, on l'a dit tout à l'heure. Et puis l'argument, enfin, de, les parents savent mieux que quiconque ce qui est bon pour leurs enfants, donc c'est eux qui vont faire le choix de le vacciner ou pas parce qu'ils ne sentent ou qu'ils ne sonnent pas. Euh, les éléments politiques. Big Pharma réalise des profits hantés avec des produits qui ne servent à rien. Alors là, soyons clairs, la question des profits n'est pas en soi problématique, et bien au contraire, elle est tout à fait légitime de se poser la question de savoir comment se fait-il que des grandes entreprises puissent se faire autant d'argent que la santé publique. La question n'est pas illégitime, elle mérite d'être posée, il n'y a, a pas de problème. Euh, L'argument également, l'argument qu'on pourrait appeler euh, populiste, hein, le peuple, la majorité, j'imagine toujours qu'il soit la majorité, une hein, grande fraction du peuple ne peut pas avoir peur face aux élites corrompues, hein, et c'est y compris les formes de populisme, de populisme médical qu'on a pu voir pendant la crise de la Covid, avec des médecins comme Raoult, Perron, etc., qui étaient là en mode, nous ne voulons pas euh, attendre les vaccins, il faut guérir tout de suite, etc., l'action, les élites parisiennes corrompues, on est vraiment ça, ces formes de populisme médical, concept qui a été théorisé par un collègue qui s'appelle Courato, euh, qui est indonésien. Euh, enfin, les éléments purement conspirationnistes, dont souvent on met en avant dans les médias, parce que ça paraît spectaculaire et scandaleux, mais qui, disons-le encore une fois, sont vraiment les moins, les moins, les moins répandus. Euh, nous sommes des cobayes humains, euh, pour des expériences scientifiques réalisées par, par Big Pharma, par les États, à leur profit personnel. Euh, on nous injecte des micro-puces sous-cutanées pour nous contrôler, pour nous diriger à distance. Hein. Ça, ça a été un peu le truc qui a été brandi aux euh, gens. Vous êtes opposé à l'exception, vous posez des questions, donc vous êtes pas l'écropus. corpus, ah bah non, pas du tout, non, je crois pas qu'il y ait du légende, Les gens ont eu aussi une sorte de réduction comme ça, un peu, un peu ridicule de ceux qui avaient. Tous ces autres types d'arguments à cela. Et euh, l'idée que le vaccin serait une arme de dépopulation, un hein, génocide, enfin, ça c'est quelque chose par exemple qui est très présent euh, dans l'imaginaire de certaines minorités euh, ethnoculturelles, hein, les questions du génocide. Mais ça renvoie aussi à des histoires particulières, à des histoires de corps mutilés, des histoires de corps souffrants. On voit ça notamment par exemple euh, à la Réunion, à la Guadeloupe, ça, ça, ça ressort beaucoup. Voilà, donc à peu près. Donc, de ce point de vue-là, on essaie de faire un petit, euh, pardon, un petit panorama un peu large pour montrer qu'effectivement il n'y a absolument rien de, de monolithique. Hein. Quoi qu'il en soit, il faut encore rappeler que les hésitations et les positions vaccinales demeurent, j'ai dit tout au long du XXe siècle, un phénomène résiduel et, qui, euh, et que, qui est largement absorbable hein, par, par nos sociétés. C'est ce qu'on appelle en sciences sociales le phénomène du passager clandestin. Pour ceux qui connaissent, c'est si vous ne payez pas le métro tout seul, c'est pas grave si tout le monde paye, puisque finalement, euh, voilà, le coût du métro sera assumé par l'ensemble des usagers. Et à partir du moment où il y a un trop grand nombre d'usagers qui frottent, là, le système ne peut pas, ne peut pas tenir, ne peut pas, ne peut pas les absorber. Donc ça, on en a vu quelques-uns, hein, mais pas, pas énormément. Et euh, malgré l'affaire Wakefield, dont je parlais tout à l'heure, c'est un médecin anglais radié de l'ordre des médecins euh, depuis, euh, dans les années 2000, pour avoir prétendu que l'autisme a été causé par le vaccin ROR, ça n'a pas vraiment fait changer la date, pas plus que la campagne de vaccination contre l'hépatite B, avec hein, les années 98-99 aussi qui avait été retiré en catastrophe parce que les gens craignaient que la scéose en plaque puisse se développer à la suite de ce type de vaccin. Alors, malgré la suspension par le ministre Kouchner à l'époque, eh ça a quand même mal fonctionné. Et On voit que si on prend l'enquête Nicole de 2006, qui est une grande enquête sur les Français et la, et, et la santé, eh seulement 7% des personnes interrogées déclaraient être totalement, totalement, totalement opposées à la vaccination et de ne pas s'être fait vacciner. Pourtant, depuis les années 2010, certains éléments sont venus un peu, un peu rebattre les cartes, il faut, quand même, il faut quand même le noter, et qui peuvent expliquer la progression de la visibilité, parce que la progression, en fait, elle est, elle est vraiment discutable. Est-ce en fait. qu'il y a vraiment une progression de l'antivaccinisme ben, En fait, on va voir que pas tant que ça, mais en tout cas, elle est vachement plus, beaucoup plus visible hein, aujourd'hui qu'elle l'était il y a encore une, dizaine, une quinzaine d'années. D'abord, évidemment c'est l'explication que tout le monde, tout le monde connaît, c'est les réseaux sociaux numériques comme première chambre d'écho qui ont fait permis à des discours marginaux, des discours tout à fait minoritaires, d'avoir une sorte de visibilité sur le web, visibilité, cette première chambre d'écho, qui est renforcée par une deuxième chambre d'écho, qui est celle des médias mainstream qui se font, et toujours, le, comment dire, le relais des aberrations qui circulent sur le web. Donc, la première chambre d'écho, Twitter par exemple, et les médias viennent nous dire « regardez, c'est horrible ce qui se passe sur Twitter ». Il y a plein de choses qui seraient très circonscrites à Twitter si les médias mainstream ne venaient pas en parler. Petite parenthèse, juste un exemple l'affaire Jean-Michel Trodieu, vous avez peut-être entendu fait parler tous, sur laquelle Brigitte Macron sera un transsexuel homme né Jean-Michel. C'est 400 types qui s'énervent, 400 comptes qui s'énervent sur Twitter. 400 comptes. 400 personnes. Ils s'énervent tous, ils se retweetent, ils se retweetent, ils, se retweetent, ils arrivent du numéro 1 des tendances sur Twitter. Le lendemain, c'est fini. Mais non, c'est pas fini parce que Libération, parce que Le Monde, parce que machin, tout le monde commence à en parler. Le journal de tf on interroge M. Macron, vous êtes victime d'une microbeuse ou de transphobe, etc. Et c'est là où ça devient une affaire. Donc il ne faut vraiment pas confondre ce qui se passe sur Twitter, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et ce qui se passe dans la « vraie vie ». entre guillemets. Il n'y a pas d'homologie structurelle, hein. pardon de le dire un peu de façon à terme technique. En gros, euh, Twitter n'est pas une sorte de décalque en miniature de ce qui se passe dans la société française réelle. Ça c'est tout à fait une erreur qu'il ne faut absolument pas faire, il faut vraiment tord le goût à cette idée que ce qui se passe sur Twitter, c'est ce qui se passe en vrai. Non, non, pas du tout. Vous avez des minorités agissantes qui sont bien organisées, qui mettent en place des stratégies, des stratégies pour faire monter leur, euh, leur hashtag, pour se retweeter entre eux, et quelque part, on tombe dans le piège lorsqu'on leur donne aussi trop d'importance. Il faut absolument garder ça, euh, garder ça en tête. Donc, chambre d'écho des réseaux sociaux, deuxième chambre d'écho des médias, des fenêtres d'opportunités qui se sont ouvertes pour des discours alternatifs sur des sujets jusque-là consensuels. La loi Abusin, qui a été très très mal mal vendue en termes de communication, en termes de packaging, qui rendait 18 vaccins, 11, pardon, 11 vaccins obligatoires pour les enfants 18 comme disais, 11 enfants en 2011 vaccins obligatoires pour les enfants euh, pour entrer à l'école. Donc une visibilité numérique accrue également de personnalités marginales au sein du champ de la médecine, de la pharmacologie. Qui ont donné une sorte de d'onction légitime à des discours pourtant ultra minoritaires. Et là, je pense évidemment à l'émergence de, de médecins comme Henri Joyeux, Henri Joyeux, cancérologue, ultra-diplômé, multi awardé, avec des prix, fondateur du département de cancérologie à Montpellier, bref, quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui a commencé à émettre des doutes sur les vaccins, expliquer que le lait était cancérigène, enfin des choses un peu, un peu particulières. Et ce monsieur, effectivement, est un, était un grand médecin, et donc le fait qu'il soit un grand médecin, qu'il dise ces choses comme ça, ça apporte de légitimité. On pense également à d'autres personnes, comme un pharmacien médiatique, Serge Rader, qui est décédé il y a quelques temps du Covid, pas de chance, il n'était pas vacciné, qui lui-même a commencé à être anti-vax, alors qu'il a vacciné pendant des années, à la suite, je vous disais tout à l'heure, d'un accident vaccinal qui a fait donc, ce qu'il considère comme être un accident vaccinal, c'est-à-dire que quelques mois après avoir été vacciné contre le ROR, sa petite fille ou son petit-fils, je ne sais plus, a été diagnostiqué autiste. Donc, pour lui, c'était évident que c'était la faute du vaccin. Il, il s'est mis à faire des recherches, et Il s'est se rendu compte que les vaccins sont très dangereux et qu'on qu nous le cachait. Alors, évidemment, hein, des médecins, euh, ouais, avec la pandémie de Covid-19, on en a vu qui ont pris des positions tout à fait hétérodoxes. On parlait de tout à l'heure, de Christian Perron, de Louis Fouché, on enfin, parlera de Louis Fouché, de Réinfo tout à l'heure. Mais on voit vraiment que ces types de personnalités, font quelque part, jouent un rôle extrêmement important. Luc Montagnier, évidemment, au prix Nobel, dans la mesure où, en tant que prix Nobel, ils arrivent, là, je suis prix Nobel, je m'exprime. Mais le point commun à l'ensemble de ces médecins dont je viens de parler, c'est qu'aucun des spécialistes de vaccination. Tous sont spécialistes d'autre chose. Wakefield, dont je parlais tout à l'heure, est gastro euh, mmh, il? Euh, joyeux et cancérologue. Montagnier était biochimiste. Euh, Raoul, c'est un spécialiste non pas des virus, mais des bactéries. C'est encore différent. Donc effectivement, on se rend compte que ces médecins, ces cranks, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire ces scientifiques aux positions hétérodoxes, viennent souvent d'autres disciplines et mettent en avant leur titre de docteur, de médecin, euh, de chercheur, et euh, Dieu sait quoi encore, comme une notion de légitimité, mais en fait, ils ne sont pas des spécialistes du champ dont duquel ils parlent. Euh, la visibilité numérique, ça j'ai dit, et là, non, la médiatisation de scandales de scandale sanitaires avérés, c'est tout à fait exact, il y a énormément de scandales sanitaires qui ont été... Euh, qui ont eu lieu pour des dernières années. On pense bien sûr à l'affaire du sang contaminé, au talc de Morange, au princesses PIP, aux médiateurs, etc. Et tous ces scandales servent, entre guillemets, le précédent légitime et légitimant. Qui permet de dire, oui, mais voyez, il y a eu ces scandales-là, donc pourquoi il n'y en aurait pas un maintenant C'est l'idée que parce qu'il y a eu un truc qui a été vraiment foireux, dégueulasse à un moment, que forcément, aujourd'hui, ce qui se passe est du même, du, même, du même tonneau. Donc on a ça, puis on a aussi... Euh, des accidents vaccinaux réels qui sont mobilisés parfois. Je pense par exemple au drame de Loubelch en Allemagne dans les années 30, euh, 20 plutôt. Après la Première Guerre mondiale, on, les Français vendent aux Allemands le, le vaccin BCG, qui est tout nouveau. Les Allemands commencent à injecter les enfants, sauf que les enfants meurent. Les enfants meurent, ils sont malades, il y a un problème, etc. Alors évidemment, toute la presse allemande part, euh, l'IVA de son petit couplet sur le poison français qui nous a été vendu pour nous punir de la Première Guerre mondiale, pour tuer nos enfants. Vous voyez l'altérisation, c'est le poison français, qui vient de France. Alors qu'en fait, les enquêtes mondes après, les enquêtes sanitaires précisément montrent qu'en fait, il y a eu un problème de conservation et d'assemblage du vaccin par les chimistes allemands. Donc en fait, c'est pas grave, il fallait quand même rejeter la faute sur la France, les, nos ennemis et français, etc. Donc premier truc, un drame de loupette sur le covid <coughs> c'est un truc important, quand même, qui a marqué l'histoire des hésitations vaccinales. Et aussi euh, l'incident de Cutter en 55 en, ça c'est pour le vaccin, euh, pour la polio. Le laboratoire Cutter aux États-Unis peut euh, insulter les doses de vaccins contre la polio à des enfants. Et là, le problème, c'est qu'il y a énormément d'enfants, plus de 2000, qui contractent la polio. Qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, c'est qu'ils euh, ont mal fait leur vaccin, ils ont mal préparé. Au lieu d'avoir une forme désactivée ou atténuée de la maladie de la bah ben non, ils l'ont mis entière. Donc finalement, ils ont fait des injections de gaz et ont filé la polio. Donc ce n'était pas, pas terrible. Donc, ouais, on a des vrais ratés, des vrais accidents vaccinaux. Hein. Pas, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est du fantasme. Ça existe et ça permet, encore une fois, de légitimer aujourd'hui les craintes actuelles. Et enfin, euh, donc je disais aussi une mauvaise, une mauvaise gestion de la, de, la, de la grippe H1N1, qui est reconnue par tous en hein, juge en Europe, et euh, qui est intéressante à ce moment-là, au-delà de la mentionner, c'est qu'elle a été anticipée par les pouvoirs publics. Et notamment, voilà, je vais citer euh, texto, le rapport parlementaire du Conseil de l'Assemblée parlementaire, pardon, du Conseil de l'Europe, qui en 2010, hein, écrivait juste après la fin de la pandémie de H1N1, que... Le manque, de transparence et de responsabilité, le manque de transparence et de responsabilité ne fasse chuter la confiance des citoyens dans les avis des grands organismes de santé publique. Cela pourrait se révéler plus désastreux encore en cas de nouvelle maladie de nature pandémique, beaucoup plus grave que la grippe H1N1. Clairement, on voit que là-dessus, les pouvoirs publics avaient anticipé, ils ne pouvaient pas faire comme s'ils ne savaient pas que la mauvaise gestion de 2009 allait rester quelque part dans l'imaginaire collectif, dans la tête des gens, et qu'en 2006, une nouvelle pandémie, 2020 pour le coup surgissait et eh bien il y aurait certainement une grande défiance de la part des populations qui leur reprocheraient toutes les erreurs tout ce qu'ils ont fait en 2009 et que pour le coup ils ne se sont pas trompés donc voilà on euh, n'empêche que avec le depuis quelques années sur le déclaratif on a quand même l'impression que c'est vrai qu'il y a eu un nouveau palier qui est passé, hein, et que la France serait, alors là, pour la cause, c'est la carte est extrêmement intéressante, hein, si on suit l'Arsane, que les Français seraient vraiment les plus, les plus défiants hein, par vaccination, oui, en hein, plus c'est rouge, plus c'est écarlate, plus on est euh, dés en désaccord avec l'idée que les vaccins sont, sont sûrs, hein, donc à peu près, si on les suit, 45% de la population nous dirait, en tout cas des sondés au moins, nous dirait qu'ils sont d'accord pour dire que les vaccins sont, sont, sont dangereux. Donc on a quelques-unes d'études qui ont été faites, euh, comme ça, je vous montre rapidement, voilà ouais, donc ça c'est euh, l'enquête Welcome International Monitor qui est de 2018 hein, qui a été faite sur une 127 pays si ma mémoire est bonne et qui montre l'attitude des, euh, des populations, censée montrer l'attitude des populations vis-à-vis -vis de la, la, la science. Hein. Ici, c'est euh, les vaccins servent, euh, ne servent à rien, donc on a à peu près 18% des français qui seraient d'accord ou plutôt d'accord pour dire que les vaccins ne servent à rien et a priori plus grave encore. Hein on aurait 33% des Français qui nous diraient que les vaccins ne sont pas sûrs, plutôt d'accord, ou plutôt d'accord, totalement d'accord ou plutôt d'accord pour dire que les vaccins ne sont pas sûrs, donc dangereux. Et quand on compare effectivement avec d'autres pays, dont on pourrait se dire a priori euh, qu'il y aurait une opinion plus défiante vis-à-vis -vis de la vaccination, comme, je sais pas, par exemple, euh, les États-Unis, la Russie, euh, on voit que sur les deux, les deux tableaux, a priori, on, on, on est champion. Hein. Donc est, ça semble, le tableau semble a priori... Euh, peu, peu glorieux, mais pourtant ce constat, il doit vraiment être relativisé. Il doit être relativisé parce que quelque chose de très important, c'est que le déclaratif, je suis contre la vaccine, je ne vais pas l'intention de me faire vacciner. Euh, je pense que les vaccins ne sont pas, dans, sont pas très sûrs. Je pense que les vaccins peuvent être en jaune. Et bien, quelque part, ce qui est rassurant, c'est que cette intention déclarative, elle est finalement très, très faiblement corrélée avec la pratique vaccinale réelle. Pour plein de raisons. D'abord parce que parfois on est obligé de faire vacciner ses enfants pour qu'ils aillent à l'école ou des choses comme ça. Et puis des fois on dit je ne vais pas le faire, mais finalement je vais le faire. Et puis surtout, la déclaration de se faire vacciner, on va le voir tout à l'heure avec la Covid, elle se fait à un moment donné. Est-ce que vous avez envie de vous faire vacciner par exemple au début de l'hiver Ouf, oh, je ne sais pas, on vous pose la question en avril, est-ce qu'en en en septembre prochain ou en octobre prochain, tu dois te faire vacciner contre la grippe saisonnière Ouf, oh, non, peut-être pas. Finalement, vous arrivez en avril, en, enfin en en septembre-octobre, et finalement, vous allez peut-être aller vous faire vacciner quand même, parce que votre médecin traitant va vous dire que, que c'est, très virulente cette année à la grippe, donc vous êtes un peu âgé, un peu fragile, vous avez des comorbidités, allez vous faire vacciner, vous allez le faire quand même, parce que c'est le médecin traitant. Ça, on va en parler aussi après du rôle extraordinaire du médecin traitant, là-dedans, hein, dans quelques instants. Donc la déclaration de ne pas se vacciner, elle peut être évolutive, on est plus dans l'hésitation vaccinale, et quand on regarde finalement les chiffres réels, non pas les déclarations, mais les chiffres des gens vaccinés, les chiffres fournis par, les, par Santé publique France, hein, donc par la base, par la base de, de ce que font les, les opérations réalisées par le médecin, eh ben, on se rend compte en 2020 que la couverture vaccinale française de demeure parmi les plus élevées au monde et qu'elle très bonne couverture médicale des Français. On le voit ici, hein, 95% pour la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, euh, l'amophilus, euh, la, la, la, la grippe de type B, plus de 90% pour l'hépatite, la pneumonie et les EROR, etc. Donc on voit que finalement le tableau n'est pas aussi grave que les chiffres que vous pouvez me laisser penser si on se limite simplement au déclaratif en enfin, qu'est-ce que vous pensez des vaccins. Enfin, finalement les gens sont vaccinés quand même. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose aussi qui est très important dans cette petite pourcentage de non vaccinés c'est des gens, non pas qu'ils soient anti-vaccins, c'est qu'ils n'y pensent pas. Quand est-ce que vous avez fait votre dernier rappel tétanos. Quand est-ce que vous avez fait votre dernière euh, votre dernier rappel euh, ouais peut-être à c'est plus il n'y a plus que ça qu'on fait dans la bien souvent les gens oublient n'y pensent pas En médecin ils en parlent pas ils n'ont plus le carnet de santé comme quand ils étaient gamins où c'était bien marqué etc et qu'il fallait faire à tel, telle date telle date donc ça aussi ça en en ligne de compte hein. simplement l'oubli de la vaccination qui n'a rien à voir avec une forme d'opposition à la vaccination Et surtout ce qui est extrêmement déterminant dans l'intention de se faire vacciner et ça aussi c'est très rassurant, c'est beaucoup moins ce que les gens le disent sur internet que ce que fait et ce que pense leur entourage. Plus votre entourage se vaccine, plus vous avez de chances d'être vacciné. Moins votre entourage se vaccine, moins vous avez de chances d'être vacciné. Le rôle des parents, pour les enfants, de la famille, des amis et du médecin traitant, j'insiste bien sur le médecin traitant, je pourrais même dire du médecin de famille, c'est très important, là où on voit que l'OMS les instances de santé publique, le ministère de santé publique, France, les ARS, etc., sont totalement décrédibilisés aux yeux des gens qui pensent que ces gens-là ne servent à rien, qui sont, qu sont nuls, qui sont corrompus, qui sont feignants, qui sont là juste pour être en pas de pour, être, pour être polis. et bien le rôle du médecin de famille, celui que vous connaissez depuis que vous êtes petit, celui que vous êtes allé voir avec vos parents, celui chez qui vous avez été, celui qui vous amenez vos enfants, et bien là on voit qu'il y a vraiment de la confiance une confiance et une proximité qui jouent à fond dans la, dans la capacité à convaincre l'individu hésitant de se faire vacciner. Le rôle des médecins traitants, des pédiatres, est extrêmement, extrêmement important et en général, ils y arrivent très bien. Et heureusement, fois, je dis, tout cela passe bien avant ce que les gens lisent sur Internet, hein, et notamment la dernière enquête, la grande enquête sur les Français et la science, hein, quand on demandait aux gens, contrairement à ce qui est dit aussi parfois, ouais, sur, grâce à Internet, n'importe qui, euh, Jojo et son gilet jaune, comme disait l'autre, euh, a autant de poids qu'un prix Nobel de médecine, c'est pas vrai. Même sur le web, déjà, il y a des logiques de hiérarchie qui se font, des logiques autoritatives qui existent. Mais surtout, quand on demande aux Français, lorsque vous cherchez de l'information médicale et scientifique, à qui faites-vous confiance en priorité Bingo, plus de 80% aux médecins et aux scientifiques. Donc il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'idée qui est parfois défendue, qu'il y aurait une sorte de baisse de la rationalité générale. Ça, c'est tout à fait... On est vraiment dans la pré on n'est pas avéré cette idée-là. Alors, qu'en est-il pour la COVID 19 Parce qu'il faut qu'on avance un peu, je ne sais pas combien de temps il reste... Parfait. Donc voilà. Donc là, moi j'ai pris ici les différentes vagues de l'enquête Covid-PREV. Alors il y en a eu d'autres hein, depuis hein. Covid-PREV. On demandait aux gens, on voyait l'intention de se faire vacciner, et ce qu'ils allaient le faire Et au fur et à mesure, eh bien, les gens qui étaient déjà vaccinés. Parce qu'au départ, c'était juste l'intention. Et on voit effectivement qu'au mois de novembre, décembre, on dit les gens me disent oh, Non, moi je ne me ferai pas vacciner, c'est sûr. Et c'est à ce moment-là que toute la campagne médiatique part. Vraiment, sur la base d'un sondage, on a vu tout à l'heure que l'intention, l'évolution, etc. Et hein, on voit bien que c'est tout à fait évolutif. Hein. Vous voyez, plus les gens sont vaccinés, plus l'intention de ne pas se faire vacciner, certaines, baisse. On arrive vraiment à quelque chose de portion conclue, hein, de l'ordre des quelques pourcents dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà. Donc ce moment-là, novembre-décembre, il est très important, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a toute une campagne qui se met en place dans les médias au nom de dire, euh, les Français n'ont on plus confiance dans la science, des Français sans irrationnel Sauf qu'en novembre-décembre, il n'y a pas de vaccin en France, il n'y a même pas de vaccin. On nous parle de quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas. Et surtout, il ne faut pas oublier, que nous disent les autorités de santé publique à l'époque Que nous dit le président de la République Que nous dit le ministre de, de la Santé, Véran Enfin, mes amis, le vaccin, oui, mais le vaccin dans un ou deux ans. Pas le vaccin maintenant. Le vaccin maintenant, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent ça vous racontent des histoires. On ne va pas vacciner 80, 90% de la population, dire les porte paroles du ministère de la Santé. À l'époque, Donc les autorités publiques même... Mettre en doute, dans cette période, l'idée, octobre, septembre, octobre, novembre, qu'un vaccin tout de suite, c'est pas possible. À l'inverse, quand on regarde la presse étrangère, tu on regarde les autorités étrangères en Allemagne, en Angleterre, en Suède, eh bien, si, si, on, la presse dit, si, si, le vaccin, il arrive. On travaille dessus depuis longtemps. Les coronavirus, on les connaît depuis les années 70. On a le modèle du SARS, la CRIP, enfin, le syndrome du, SARS, du, euh, du Yémen, pardon. Euh, on, a, on a des bases pour travailler, si, si, on connaît, on a des choses, donc on va travailler vite. La technologie RN, elle est presque au point, on la travaille depuis quelques années. Et nous, en France, on a un discours qui est tout à fait différent. Oui. Dans les médias, même Claude Fischler, qui est le monsieur vaccin du gouvernement, dit Bon, oh, attendez, les vaccins, oula, pas tout de suite, hein. il va falloir vous avez, va falloir attendre, ça va prendre du temps. Donc, quelque part, on dit aux gens Ah, le vaccin est là, va, dépêchez-vous faut vous faire vacciner. Mais on les a surinés pendant des mois en leur disant Il n'y avait pas de vaccin, ça n'allait pas être pour tout de suite. Donc, forcément, il y a une sorte de décalage qui joue. Mais ce décalage, là où c'est grave, c'est que ce n'est pas la première fois. On a eu l'épisode des masques. Hein où effectivement, là, pour le coup, les gouvernements ont raconté n'importe quoi, il faut quand même le dire, ils ont vraiment menti aux gens. Ça, ne sert à rien. On va même infantiliser les gens à un niveau de, de ridicule, en expliquant, notamment le ministre que qu'utiliser un masque, c'était quand même un dispositif médical technique qui n'était pas sûr que les gens sachent le mettre. Il l'a vraiment dit, hein, c'est pas une blague. Et on, est, on connaît vraiment une espèce d'infantilisation qui a fait que les populations ont décroché. Mais même dès le début de la, de la Covid, tout a été une cacophonie générale. J'avais, pour, pour un autre projet, je n'ai pas le temps d'en parler ici en détail, fait l'analyse de la séquence communicationnelle fondatrice des politiques du 3 au 16 mars, date du premier confinement. On a eu droit à tout. Il faut continuer à vivre. Je vais au théâtre. Mais par contre, n'allez pas voir les vues en les EHPAD hein, parce qu'ils sont trop fragiles. Euh, restez chez vous et allez voter. Ça a été le, le, point, le point culminant. Donc on a eu ça. On a eu 10 jours, où le matin le ministre dans une école expliquait à Véran que non, non, bien sûr, il n'y avait pas de problème, on n'allait pas arrêter de vivre, que les enfants on sûrement sortir des écoles sûrement rester à l'école. Le soir même, Edouard Philippe, on ferme les écoles demain. Les services publics essentiels ferment. Après avoir dit on va pas arrêter notre vie, à la même Bref, on a 10 jours comme ça, ou tout temps 13 jours, ou tout temps il y a des injonctions contradictoires, continuité, discontinuité. On a ensuite cet épisode des masques complètement cacophoniques. On a l'été qui passe où là, finalement, on ouvre tout, genre, c'est pas grave, c'est l'été, il faut quand même bien faire tourner un peu les commerces, etc. Et à entrer, on a ce discours de, de la, des autorités publiques, ils disent, oh là là, mais le vaccin, oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde, et pas tout de suite. Et en octobre et en décembre, ils commencent à vacciner. Donc c'est pas étonnant qu'une partie de la population qui soit en décrochage et qu'ils attendaient. Donc ça a tellement baratiné que. Voilà. Donc cette défiance, elle est relativement légitime et compréhensible. Et on voit qu'au fur et à mesure que la vaccination progresse, que la vaccination est effective, les gens sont de moins en moins enclin à dire qu'ils ne vont pas se faire vacciner, et qu'au bout du bout, on arrive là, donc on était en août, hein, donc il y a quelques, quelques mois maintenant, août 2021 ou plus, hein. donc, euh, donc voilà, donc on voit qu'on arrive à une vaccination élevée. Et alors, au-delà de cette non-intention et de ce déclaratif, puisque je disais que tout à l'heure, le déclaratif n'était pas corrélé vraiment à la pratique, où est-ce qu'on en est en pratique Là, voilà, vous voyez, par exemple, là, ces chiffres, ils sont de, Il y a quelques jours, en à dire ouais, 8 septembre, donc il y a quelques jours, on voit que 94,6% de la population de plus de 12 ans est largement vaccinée. Donc on est loin d'être le pays le plus anti-vax et le plus défiant au monde, contrairement à ce qui a pu être présenté parfois, et encore une fois, les jeunes, qui sont toujours stigmatisés comme étant les plus irrationnels, les plus complotistes, et plus tout ce qu'on veut, et ben nos 18-29 ans, c'est eux qui sont les plus vaccinés. Et quelque part, on se rend compte que, hormis les, vraiment les, les, ceux qui ont moins de 18 ans, les moins vaccinés... C'est ceux dont on nous dit toujours qui sont les plus sages, qui sont les plus, euh, les plus attentifs, qui sont les moins défiants qui sont les moins critiques. Bon, il y a plein de raisons aussi pour lesquelles les personnes les plus âgées ne vont pas se vacciner parce que parfois ils ne peuvent pas se déplacer, il y a plein de raisons. Ou alors ils sont « what ?» Mais donc cette idée selon laquelle les 18-29 euh, euh, oui, ans où les jeunes seraient plus, les plus défiants les plus éloignés, eh ben, on voit que ce n'est pas vrai. Alors on me dira « mais euh, c'est peut-être à cause du pass vaccinal. Eh » Et ben en fait, on n'en sait rien. Pourquoi Est-ce que j'ai mis la courbe Non, je n'ai pas mis la courbe, c'est ma faute. Euh, on n'en sait rien, parce que quand on regarde les courbes de vaccination, les progressions de vaccination, il n'y a pas de rupture de courbe. Le fait qu'il n'y ait pas de rupture de courbe, ne veut pas dire que ça n'a eu aucun effet. Mais ça ne veut pas dire que c'est un effet. S'il y a eu une vraie inflexion de la courbe, comme ça, se serait redressée, effectivement, il y aurait eu un effet pas sanitaire, les gens se seraient précipités massivement, donc on aurait vu un effet statistique sur une période courte. Mais là, en fait, il n'y a pas d'effet statistique, on ne voit pas qu'il y a mais rien ne dit que s'il n'y avait pas eu le passe sanitaire, il n'y aurait pas eu une sorte de plafond de verre qui se serait mis en place. or En fait, on ne sait pas. Par ça, celui qui vous dira le contraire, soit il n'est pas très bon en statistique ou il mais on ne peut pas dire. On ne sait pas si le passe sanitaire a eu un effet sur l'augmentation de la couverture vaccinale ou pas. On n'en sait rien. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il faut quand même relativement euh, relativiser l'antivaccinisme. Ce qui est surtout intéressant de, de voir maintenant, c'est le renouvellement et l'élargissement qu'il y a eu de ce, de ce discours anti-vax. Je vous, disais, je vous disais tout à l'heure, on va travailler sur à peu près deux, deux, deux, deux types d'individus, des nouveaux entrants en chambre qui introuvent Covid et des vieux acteurs de l'extrême droite la plus, la plus vindicative sur le web. On va voir que l'antivaccinisme a été largement renouvelé à l'aune de la pandémie C'est pas tout à fait étonnant. Alors d'abord, la Ligue dont je vous parlais tout à l'heure, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, on l'a pas entendue du tout. Pendant le Covid, ils n'ont pas créé de contenu, ils ont pas fait relayer les trucs, ils ont même arrêté complètement, ils ont refait leur site complètement parce qu'ils ne voulaient, ils voulaient absolument pas se laisser entraîner dans les trucs délirants, micropuces, complots, euh, euh, dépopulations, génocides, génocide non, non, pas du tout, ce n'est pas leur truc. Et comme le dit très bien euh, le président c'est ça fait 70 ans qu'on alerte sur les risques des vaccins, notre travail est reconnu, on ne cherche pas à prendre le leadership sur la question de la Covid, sûrement pas, sûrement pas, la dictature sanitaire, les trucs comme ça, les trucs extrêmes. Eux, ils n'en voulaient absolument pas. Ce n'est pas du tout leur, leur boutique. Leur boutique, c'est de promouvoir l'intéropathie, promouvoir la liberté vaccinale au travers de, de médecine alternatives, etc. Donc, eux, pas du tout. Ils n'ont pas du tout cette idée d'un espèce de grand complot. Ce n'est pas leur fond de commerce, en tout cas. Donc, euh, on a vu énormément de discours anti-vax sur le web circuler. Encore une fois, je disais, il y a ce phénomène de chambre d'écho qui joue à fond. Mais surtout, quand on regarde, en fait, qui produit ces discours, qui sont les producteurs, qui sont les entrepreneurs de cause, eh bien, on se rend compte qu'au niveau mondial, on a à peu près 34 super propagateurs sur Facebook, c'est-à-dire 34 comptes qui produisent du contenu qui est ensuite relayé, partagé, etc. Et on a 34 gros comptes hein, et à peu près une dizaine de personnes qui sont derrière ces gros comptes hein, Tiffy Kennedy, Thatcherer euh, euh, en Suisse, euh, Andrew Wakefield dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, etc. Quelques-uns et ils sont très peu, très peu nombreux en fait à produire le contenu idéologique, le contenu original, le contenu original lié à la désinformation vaccinale. En France, on a quelques, quelques gros sites comme ça qui ont bien fonctionné. Alors, quand je dis site, hein, c'est aussi avec tout l'appareillage de réseaux sociaux numériques qui vont avec hein, Twitter, Facebook, euh, Odyssée, évidemment, bon, maintenant de plus en plus Odyssée et réseaux sociaux alternatifs hein, qui aussi ont, ont fait un bond en avant grâce à la Covid, ça a bien de leur faire de la pub. Euh, donc, on a quelques super propagateurs français, hein, donc le site Santé Nutrition, l'INN la vérité sur notre monde, ce que vous cachent les médias, la, la, la vraie pharmacie, réseau international, Information. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit que la plupart de certains de ces sites, par exemple la, la vérité sur notre monde ou un réseau international, j'en parle même pas, sont des sites qui ne sont pas du tout spécifiques aux questions de nutrition. Pour eux, aux questions de nutrition, aux questions de santé. Euh, pour eux, la Covid elle est venue. Et ça, on va voir ça tout à l'heure en plus en détail l'exemple d'égalité et réconciliation elle est venue comme un moment, comme un mo une sorte de possibilité pour renouveler leur discours. Pour eux, de toute façon, c'est clair, il existe un grand complot. Et évidemment, un truc comme la Covid, ça pouvait forcément n'être qu'une composante du complot, une composante supplémentaire, et la preuve même que ce complot, euh, que ce complot euh, existe. On a vu aussi quelques youtubeurs gagner une notoriété assez rapidement. Ils étaient déjà bien connus, les gens qui travaillent sur ces sujets-là, hein, évidemment. Mais le grand public ne les suivait pas beaucoup. Je pense à Sylvain Trottat, Terry navas Salim Laili, euh, Jean-Jacques tous, malgré leurs différences, certains sont cruciaux, d'autres non, euh, de promouvoir un antivaccinisme assez, assez forcené, souvent matiné euh, d'antisémitisme assez, assez, assez, assez patin. Donc voilà. Et on a pu aussi, à l'aune de la, de la Covid, émerger des nouveaux acteurs, hein, notamment le site RéinfoCovid, ou plus exactement le collectif RéinfoCovid, articulé autour du docteur Louis Fouché. Alors je vais commencer par, par ce Covid, par ce par ce Covid. Hein. Ce, par ce, par ce collectif, pardon, excusez-moi, ce collectif, donc, articulé, je dis, autour de M. Louis Fouché, Louis Fouché, est médecin urgentiste, médecin anesthésiste, pardon, il travaille au CHU de Marseille, c'est un proche de Didier Raoult, et lui-même a commencé à promouvoir le protocole Raoult, hein, donc hydroxychloroquine, euh, pour, pour faire simple, et également euh, ce genre, de, de, ce genre de, de, de thérapie alternative, de naturopathie, euh, dont euh, je crois que c'est son frère qui est un des actionnaires des très grosses entreprises de naturopathie en France. Ceci explique peut-être cela, en à voir. Mais bon, bref, en gros, il y a des intérêts aussi à promouvoir cette naturopathie, en tout cas, lui-même à se présenter comme une sorte d'homme libre, indépendant, avec des considérations ésotériques, type New Age, etc. Mathieu, bah, -il, il a mis en place un... « Conseil scientifique indépendant » qui, toutes les semaines, fait une petite réunion YouTube pour expliquer à quel point les chiffres du gouvernement sont truqués, comment on ment, comment on manipule, comment des vrais traitements existent, etc. Et on retrouve dans ce « Conseil scientifique indépendant » tout un tas de scientifiques controversés, Christian Perron. Christian Perron, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est quelqu'un qui était très, très pro-vax jusqu'à la Covid. C'est quelqu'un qui était à fond pour les vaccins et même déjà fâché avec, avec d'autres médecins, avec Raoult, notamment sur ces questions-là, enfin pour plein d'autres choses. Enfin, il y eu des, et aussi pour ces travaux un peu bizarres faits sur Perron, sur euh, la maladie de Lyme, qu'il entend soigner des antibiotiques. Moi, je ne développe pas ici euh, son idée que ce sont des, Qu'on appelle ça, des tics nazis, enfin, euh, j'ai ne modifié pas une nazi qui dans la maladie de Lyme, enfin bon, bref, je ne développe pas. Mais c'est assez, assez particulier, bref. Euh, donc il y avait déjà des trucs un peu bizarres, Perron, sur les vaccins, il était tout à, fait, euh, tout à fait, tout à fait réglo. Euh, Or, oh, Alex, Alexandra code qu'on a vu dans ce magnifique film Hold Up, hein, qui dénonce vous savez, ce, ce grand complot, divers médecins et scientifiques, notamment les médecins, le docteur Delépine, qui interviennent régulièrement sur le blog Riposte Laïque, très islamophobe, euh, et également des, sciences, des scientifiques issus des sciences humaines et sociales, des sociologues comme Laurent Muccelli ou Michel Maffessoli, par exemple. Donc c'est quand même un truc assez, assez important, euh, Covid puisqu'ils comptent euh, près près 90 000 abonnés sur Twitter, ils ont des déclinaisons en Belgique aussi, ils ont aussi un compte Facebook qui tourne pas mal, etc. Donc et ils produisent pas mal, euh, pas mal de contenu, et notamment, ils se basent sur ce que je disais tout à l'heure, l'expérience de vie et le témoignage, celui qui aurait eu, ou subi dans sa famille, des expériences de vie euh, traumatiques liées à la vaccination. Et on voit au fil des témoignages, que nous on a utilisé, que moi j'ai euh, étudié en profondeur avec un collègue, c'est 37, 37 témoignages qui avaient posté, qui étaient postés en 2021 quand on a quand on a rendu l'article scientifique sur lequel je me base cette conférence. Eh bien, avec 37, 37 récits. à peu près toujours le même récit qui se remet qui se mettait en, en ligne. Je vais vous montre les verbatim juste après. Eh bien, c'est une personne âgée, une mère, un père, une grand-mère, etc. Qui vivait soit dans une région très éloignée du reste de sa famille, en Suisse, dans les Vosges, quand les familles habitaient en Bretagne, enfin, C'était toujours une distance très importante ou dans un EHPAD. Cette personne était soit en toute parfaite santé, elle est très bien, on aurait, elle aurait fait une centenaire magnifique, ou alors elle souffrait déjà de troubles cognitifs, hein, notamment la maladie de VMA. Et quoi qu'il en soit, cette personne a été vaccinée sans que son consentement soit tout à fait, tout à fait réel et éclairé. Ou lui a quelque part un peu extorqué ou arraché la vaccination. On lui aurait fait une sorte de chantage de la vaccination. Et que devinez-vous qu'il arriva à cette personne juste après hein, qu'elle avait été vaccinée, les jours, les semaines qui ont suivi, eh bien soit cette personne serait décédée, notamment en crise cardiaque, hein, ABC. La ou alors, elle aurait vu sa santé mentale décliner fortement. Donc je vais vous montrer les verbatifs juste après. Et c'est intéressant de voir, c'est que ce récit type qui se met en place, il est vraiment à contre-courant des arguments classiques, d'opposition à la vaccination que je vous ai montré tout à l'heure. En effet, a davantage plutôt quelque chose qui est mobilisé autour du danger des adjuvants, du danger du vaccin, du caractère non naturel du vaccin, destiné de façon obligatoire à des enfants à l'immunité réputée trop fragile, donc l'hésitation vaccinale dont je parlais tout à l'heure. Et là, en fait, c'est tout l'inverse qu'on a. C'est qu'on a des vaccins ARN, donc sans adjuvant pour la plupart, je vais se raser les quatre côtés ici, euh, destinés en priorité aux personnes âgées, sur base volontaire, dans un premier temps au moins. On va, pas, on va pas maintenant mentir sur ce volet à face, sur ce qui en a été par la suite. Mais en tout cas, au début au moins, quand ces témoignages sont sortis, il y avait encore une. C'était encore sur base vraiment volontaire. Donc, de ce point de vue-là, les acteurs tra traditionnels sont vus marginalisés, leur argumentaire s'est vu marginalisé et a laissé la place à des nouveaux entrants dans le champ, hein, comme, euh, comme rien je Covid. Donc je parlais, exemple, elles un peu les témoignages, hein, quelques-uns des témoignages. Et je euh, profite de vous faire admirer, en haut sur le bandeau, vous voyez le nombre de réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents. Donc, c'est assez impressionnant, ils sont assez dynamiques, ils ont créé pas mal de collectifs et de comités jumeaux, sœurs, frères, etc. Puis ça, en, ça s'est encore développé depuis. Donc, c'est quand même un truc qui fonctionne bien. Ils, ont, ils sont professionnels, ils ont, ils ont, ils ont des moyens. L'autre euh, nouveauté qu'on a vue avec euh, la Covid-19, c'est que je disais euh, les discours complotistes anti-vax ont toujours existé, mais ils étaient en proportion extrêmement congrue. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une sorte de préemption des discours anti vaccins par des groupes complotistes préétablis. Les anti-vaccins se sont fait quelque part, phagocytés euh, oui, phagocyté par les complotistes. La Ligue a complètement disparu, qui était pourtant le chef de file des trucs, ils ont été remplacés par des choses, et par des sites internet, ou des mouvements, je pense à Qualité réconciliation, je vais parler ici, mais Riposte Laïque c'est pareil, Riposte Laïque, j'en ai un mot avant de passer à Qualité réconciliation, c'est le numéro un des sites islamophobes en France, tous les jours ils dénoncent des trucs sur les musulmans, ceux les musulmans égorgeurs, les musulmans pédophiles, les musulmans violents, etc. Leur fond de commerce c'est l'islam. Ils ne parlent jamais de vaccins, ils ne parlent jamais quasiment d'autre chose, etc. Ils, des noms, ils, enfin, si, ils passent leur temps à vomir sur la gauche, hein, tout ce qui est un peu trop à gauche pour eux. Les islamo-gauchistes, euh, les islamo-collabo, les gauchias, enfin tout leur, tout leur vocabulaire euh, habituel, hein, spécifique à ce milieu. Et donc, ils se sont eux aussi mis à parler de vaccins d'un coup, puisque c'était la mode. Il existe un complot du grand remplacement pour nous empêcher, euh, nous les Français, de le souche de vivre correctement. On est remplacés par les musulmans. Et le Covid est devenu aussi une arme de ce grand remplacement. Donc ils ont vraiment profité de l'occasion pour intégrer la pandémie dans leur logiciel complotiste préétabli. Et c'est exactement la même chose qui se passe hein, du côté euh, d'égalité et réconciliation. égalité et réconciliation, c'est l'autre pôle. Il y a deux pôles vraiment d'extrême droite euh, radicale en France. Le pôle islamophobe avec riposte laïque en, de, en tête de gondole. Et le pôle plus antisémite avec euh, égalité et réconciliation en termes, euh, en, en, pareil, en, en, comme vaisseau amiral. Donc on a fait une petite recherche hein, pour pouvoir l'étayer, ça, rapidement. Hein qu'il y avait vraiment cette préemption, ce développement de l'anti-vaccinisme qui n'existait quasiment pas dans leur, dans leur rhétorique. Alors comment on a fait Le site existe depuis 2007. Donc on a fait une recherche systématique de contenu sur le site, à partir des mots-clés vaccins, avec un S ou sans S, vaccinal, vaccination, entre 2007 et le 31 juin 2021. Alors comme vous le voyez, entre 2007 et 2020, 212 contenus sur les vaccins et leurs dangers supposés. Donc ils n'en parlent pas beaucoup, et en plus ils en parlent de façon épisodique. En 2009-2010... Logiquement, déjà pendant la période de la pandémie ou euh, de l'épidémie plutôt de grippe H1N1, et puis ensuite en 2016, 2007, 2017, pendant 2018, lors de la préparation et l'adoption de la loi Buzin. En revanche, à partir du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2021, on a 738 publications contenus, vidéos, photos, articles, émissions de radio, web radio, qui sont produits pour expliquer à quel point le, le danger des vaccins est extrêmement important, à quel point le gouvernement, et en particulier les responsables de la santé publique, agissent contre les Français. Alors ça a été un festival, ils agissent pour Israël, ils agissent pour le compte des élites mondiales juives, etc. C'est toujours ça la rhétorique. Alors Alain Soral, par exemple, dans ces vidéos, insiste bien Agnès Buzyn-Lévy, du nom de son mari, toujours. Euh, également, quand il parle des euh, graines, des patronymes et des responsables de la santé publique en France, il finit en se marrant en disant que c'est vraiment la liste de Schindler. Hein. On voit vraiment qu'il y a des références antisémites constantes hein, au complot juif international. Euh, c'est vraiment, vraiment obsessionnel. Donc voilà, donc lui, qu qu'est-ce qu qui s'est passé eh bien, Ils ont simplement réintégré cet élément dans un logiciel, dans une vision, une lecture du monde préétablie. Ils se sont mis nos de vaccins, comme ils auraient pu parler de, de, de tout autre chose, de, de n'importe quel événement qui se serait, euh, qui serait arrivé, en en parlant en plus, bah évidemment de toute façon un peu n'importe comment, n'importe pièce, sans être eux-mêmes, des scientifiques, sans être des médecins, etc. Ils Et se sont essayés de rattraper, de, de rattraper à peu près tout ce qu'ils euh, qui pouvait. Pardon, tout ce qui pouvait être rattrapé et intéressant pour servir, pour servir leurs propos. Alors évidemment, Luc évidemment Raoult, encore qu'avec Raoult c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'ils ont des désaccords, pour mal de choses, notamment quand Raoult a dit qu'il n'était pas opposé à la vaccination. Enfin bref, ça a, un peu, ça a un peu tangué. Donc vraiment ici, ça a été vraiment l'intégration ou une sorte d'illustration de, de la manière dont euh, les, les mouvements complotistes radicaux peuvent réintégrer, peuvent surfer sur l'actualité en intégrant à leur discours un certain nombre d'éléments d'actualité du moment. Et ça a été aussi, pour un, pour un chercheur comme moi, à cas de montrer qu'il y a eu cette double complotisation du discours anti-vax. Avec d'un côté, comme je vous le disais, ces mouvements complotistes qui se sont sautés sur la Covid-19 pour en faire un thème central en termes de prédilection, et de l'autre, tout un tas de médias, de médias mainstream, qui sont sautés dessus en disant, voyez, les anti-vax sont tous complotistes. Alors que je vous ai montré jusque-là que ce n'était pas. Vrai. Donc il y a eu ce, là, ce double phénomène, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on observe sur le long terme, de cette espèce de jeu de miroir et d'échelle qui se joue entre d'un côté les militants anti-complotistes de l'autre les militants complotistes, qui se renvoient là-bas, avec les expériences des uns, nourrissent les extrémités des autres, etc. Et là, on l'a vraiment vu en laboratoire, vraiment in vivo, c'était vraiment drôle, nous, ça a été intéressant de voir comment deux pôles se sont apparus de ce truc-là, comment il y a une construction sociale en, en temps réel qui s'est faite. Donc ça, je souligne simplement plus à titre d'intérêt. Pour moi. Donc voilà, donc un renouvellement et un élargissement des discours antivax et qui s'est euh, cristallisé finalement sur, en trois dimensions et sur une triple défiance, une triple méfiance. D'abord une défiance à l'égard du produit vaccinal, du produit vaccinal médical lui-même. Le vaccin est dangereux, ce qu'il y a dedans, ça me fait peur. Et bien, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ce qui se voit le moins. Quand on fait de l'aspiration de tweets comme on l'a fait avec un autre collègue pour une enquête d'apparaître en fin d'année, les tweets antivax, Déjà, représente très peu en termes de quantité de tweets qui parlent des vaccins. Mais quand les tweets sont anti-vax, ils ne parlent pas du vaccin en lui-même. Ils ne parlent pas de ce qu'il y a dans le vaccin. Ils ne parlent pas du produit vaccinal en lui-même, ou très peu. Deuxièmement, une défense vis-à-vis -vis de la science. Alors, non pas en tant, que, en tant que telle, la science en tant que telle n'est pas rejetée. Au contraire même, on verra qu'elle est un label. Nous, on fait de la vraie science. Les autres, ils font de la fausse science. Et cette vraie science, elle est... C'est une sorte plutôt d'alterscience, en vérité, ou de parascience, de pseudo-science. Mais le, la faculté scientifique en elle-même n'est pas dénoncée. C'est la science telle qu'elle est pratiquée par les élites qui est dénoncée. Il La science des élites, la science corrompue, la science déviée, la science dégénérée. Et la vraie science, celle que eux pratiquent. Celle que, par exemple, de Dirault, de Louis Fouché, de Christian Perron, etc. Donc c'est un truc assez, assez, assez connu aux États-Unis. C'est un slogan assez connu. Science is a liberal conspiracy, qu'on voyait beaucoup dans les, dans les, dans les manifestations pro-Trump, etc. Et enfin. Une troisième méfiance, une troisième type de défiance, envers l'information circulant à propos des vaccins, qu'elle provient des autorités scientifiques, médiatiques et politiques. Et là, c'est clairement ça qu'on observe. C'est le vaccin sont rejetés parce que Big Pharma, parce que le gouvernement, parce que l'OMS, parce que Santé Publique France, parce que les hôpitaux, parce que HPHP, parce que l'Institut Pasteur, quand on fait cette exploration sur les tweets, les mots qui reviennent, c'est ça. C'est corrompu, retournement de veste, euh, assassin des populateurs, etc., etc. On voit tout un tas de mots comme ça, et quand on analyse les contenus, on se rend compte que c'est vraiment ça. C'est moins le vaccin lui-même que ceux qui sont à l'origine, ceux qui sont prescripteurs au sens le plus large du terme, hein, de ce vaccin, les autorités de santé publique, les pouvoirs publics. Quelque part, je disais tout à l'heure, on a vu que la cacophonie a été extrêmement grande dans les pouvoirs publics, la défiance structurelle existe, elle là, elle est présente, et donc c'est pas illogique qu'à un moment, lorsque l'ordre de vaccination est donné, celui qui donne l'ordre, soit attaqué, soit déconsidéré. Donc on est vraiment là-dedans. C'est moins le vaccin en lui-même que les prescripteurs, les autorités publiques qui font la promotion du vaccin, qui sont l'objet de la défiance. Alors, que faire et comment répondre Ça sera peut-être mon dernier point rapide, si j'ai encore un peu... Ça sera mon dernier point rapide hein, sur que faire. Je vais ici simplement me concentrer sur ces autorités de médiation de, de discours, euh, discours officiel, pas, je ne vais pas m'intéresser au discours officiel lui-même, on a vu à quel point il était cacophonique, à quel point il était déconsidéré. ça c'est pas très, pas, très, pas très intéressant ici pour moi. Eh bien, on a donc examiné, pour avoir cette idée, cette, euh, cette idée de la médiation justement et des réponses qui sont apportées au discours anti-vaccin, on a été examiner les entités euh, de fact-checking. Vous savez, fact-checkers, c'est le journaliste qui doit vérifier les faits et qui donne les bons et les mauvais points. Alors, on verra à quel point euh, tout ça... Euh, et, des, et un peu, un peu des gouttes d'eau dans la mer, pour ne pas dire dérisoire, et parfois extrêmement contre -productif. Mais on a été examiner un peu leur production entre 2020 et 2021. Alors pourquoi ben Parce qu'on est parti à un moment où le vaccin commençait à arriver, et puis un nouveau confinement. Donc on n'a pas voulu prendre trop tôt, parce qu'on s'était dit avant il n'y aurait pas vraiment de contenu spécifique à Covid-19. On voulait vraiment avoir des contenus spécifiques à ça. Donc sur les mille, euh, mille et quelques articles publiés par ces deux, par ces deux unités en, en, sur la période, on voit qu'en fait, il y en a très très peu qui ont parlé des vaccins, hein, 3, et 3% et 3 et 3 quelques à chaque fois. Donc ils en ont vraiment très très, très peu parlé, donc ils sont, on voit bien vu que c vraiment pas à l'aise hein, pour répondre à ces, à ces questionnements, à ces interrogations. Alors certains disent parce qu'ils ne voulaient pas faire de pub, hein, le double effet de loupe dont je parlais tout à l'heure, mais d'autres aussi parce qu'ils étaient là un peu en, en, ennuyés en disant « mince, Et nous non plus, on n'est pas médecins, on n'est pas scientifiques, on n'a pas les compétences pour répondre sur des terrains comme ça ». Sauf à répondre sur la défiance envers les institutions, mais là... Le risque et le danger, c'est d'apparaître comme étant des simple simples relais du gouvernement. Et ça a été un peu, un peu vrai, on se souvient de la, de la déclaration, de la, je crois que c'était la vice-présidente ou la présidente de bfmT qui était là. Mais en période de crise, en période de guerre, on n'est pas là pour contredire le gouvernement. Ben, si, justement, si vous êtes des médias, vous êtes censés être un pouvoir dépendant, donc c'est le moment aussi de dire la vérité sur ce que font les gouvernements et de critiquer l'action des gouvernements quand elle la mérite. Sinon, euh, je veux dire, vous avez renforcer encore plus la défiance. Et c'est ce qui s'est passé, cette phrase a tourné partout. Vous envoyez, c'est vrai, à preuve qu'ils sont à la solde du gouvernement. Ça a été terrible, ça a été terrible. Et en plus, c'est une, une erreur d'ontologie qui est professionnelle absolument insupportable. Bref. Euh, donc voilà, ils ont très très peu euh, traité cette question. Check News, donc Libération a essayé de rappeler les faits scientifiques, de donner la parole à des scientifiques, à des médecins, à des biologistes, à des microbiologistes, et pas forcément justement ceux qu'on voyait avec la télé parce qu'ils étaient eux-mêmes décrédibilisés ou considérés comme faisant partie de, de, de, de ce complot euh, de Big Pharma hein, lié aux élites, aux, aux élites financières et aux élites euh, des pharma, de l'industrie pharmaco-pharmaceutique. Donc ils ont essayé, eux, de faire un peu de pédagogie, en essayant de montrer un peu que certains arguments n'étaient pas opérants, d'expliquer ce que c'était les, les, les faits scientifiques, comment avait été créé le consensus scientifique. Et, parenthèse ici, je trouve que ça, c'est peut-être l'aspect positif de la pandémie de Covid-19, c'est que nous, chercheurs, on a pu expliquer comment on travaillait. On a été invités dans les médias. On a parlé de ces fameux pré que personne ne connaissait. On a parlé de ces peer-reviews de ces évaluations par les pairs, de ces rétractations, etc. Donc on a pu ré les, euh, réaffirmer, en tout cas, ce que nous on savait, ce que les journalistes scientifiques savaient, mais les journalistes scientifiques sont très peu considérés dans la rédaction, nous avons parlé en conférence de, de rédaction, monde. Enfin, eux ils ont disons, aussi, pour eux c'était positif, on les a un peu réintroduits dans le circuit. Mais toutes les choses que nous savions, nous chercheurs, que la production scientifique elle prend du temps, que c'est un collectif, qu'elle s'appuie sur le travail des pairs, l'évaluation des pairs, la réévaluation, l'évaluation constante, etc. Et ça, on a pu l'expliquer, on a pu le réexpliquer, c'est pas simplement un type dans son labo qui dit, ah, tiens, je vais dire ça et puis ça va le faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche la science. La science, c'est un processus de création collectif, de co-construction, de révision collective, d'affirmation des, des, des savoirs, etc. Donc ça, c'est ça très bien, on a pu au moins montrer ça. Et Check nous a essayé aussi de montrer ça à un moment où, où eux-mêmes, hein, on va pas se mentir, le, le, le découvrais, j'ai été interrogé par un journaliste, j'ai été interrogé plein de fois par ce journaliste-là. Et un jour, il m'appelle, Mais vous, au fait, à sont hyper inquisiteur, est-ce que vous publiez en des revues avec des pires revues et des comités de lecture Oui, ce qui est étonnant, c'est que tu ne le pas. C'est ça qui est presque embêtant. C'est pourquoi est-ce que tu es venu m'interroger avant Alors que tu étais quand même censé savoir que j'étais quelqu'un de sérieux, qui avait travaillé, qui avait fait des études, qui avait fait, qui avait publié. Ben non, pour lui, c'était parce que son collègue m'avait interrogé, donc c'était lui. Bon. Donc voilà, donc ça a été aussi euh, quelque chose d'intéressant et d'important pour réaffirmer comment se produisait la science et comment, justement, les savoirs, que puisque les savoirs ne se valent pas, tous les savoirs ne se valent pas, l'opinion ne vaut pas un savoir, etc. Donc ça a été intéressant. Et aussi, pour certains chercheurs, peut-être, le moment de faire preuve de modestie en disant que quand on commence à intervenir sur tous les sujets, en dehors de son cadre d'expertise, et eh bien c'est pas bon. On l'a vu un peu avec nos médecins tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour des chercheurs de toute autre discipline. Donc voilà, donc euh, Check News a essayé de faire ça. Les décodeurs donc a essayé d'avoir une approche un peu différente, ils se sont plutôt concentrés sur l'explication des oppositions vaccinales, alors ils se sont souvent pris quand même les pieds en le tapis, il faut le dire, en expliquant que c'était tout ces dangereux d'hypothèse d'extrême droite Et comme je le disais tout à l'heure, euh, je ne parle même pas de, du service public de radio euh, qui a été pour le coup fant fantastique avec un... Des complotistes professionnels qui nous ont raconté à longueur d'émission que c'était tous dingues et enfin c'était assez, assez incroyable. Et ils se sont essayés aussi de d'expliquer comment circulaient euh, euh, les messages anti-vax sur le web. C'est vrai que c'était intéressant aussi à montrer que c'est pas anarchique, qu'il n'y a pas de circulation anarchique comme euh, on l'entend parfois. Il y a vraiment des circuits établis, hein, Twitter qui reste essentiellement sur Twitter, Twitter vers Facebook, Facebook-Twitter ça n'existe pas beaucoup. Enfin bref, il y a des choses intéressantes comme ça à voir, mais qui ne sont pas, pas euh, peut-être centrales pour ce, que je vais, euh, pour ce que je vais dire ici. Euh, au final, quelles sont les limites essentielles de ce travail qui a été fait pour, euh, par, par les fact-checkers Eh bien d'abord, c'est parce qu'ils sont très peu lus, très peu connus. Dans une enquête qu'on a faite avec euh, le même collègue avec qui j'avais écrit ce papier, on a été interrogé les Français, 1000 et quelques personnes, puis ensuite euh, on a fait des entretiens semi-directifs, donc qualitatifs. Quand on demandait aux gens « Est-ce que vous connaissez les sites de fact-checking » Eh bien, l'immense majorité des Français, n'en avaient jamais entendu parler. Et encore moins les consultent. Donc c'est vraiment un tout, petit, un tout petit lectorat, une toute petite audience. Donc leur travail, c'est vraiment une d'eau dans la merde. Donc ils ont très peu, très peu suivi, très peu sollicités. Ils ont un public captif souvent, disons, des lecteurs de CSP+, éduqués, etc. Donc euh, ceux, qui, ceux qui les consultent ne sont pas nécessairement ceux qui... Euh qui sont concernés par la question anti-vaccine, encore que quand on voit la sociologie de ceux qui étaient défiants vis-à-vis de, des, des, des vaccins anti-Covid, c'était plutôt des individus de 50 ans, plus, hommes, diplômés, etc. Donc c'était vraiment une sociologie assez particulière, le, le corps du, de l'anti-vaccinisme anti-Covid. Et euh, donc voilà, donc très peu finalement d'audience et aussi un effet mouvement. Ce qu'on se rend compte depuis quelques années, c'est que être fact-checker, entre guillemets, être victime des fact-checkers, c'est devenu un élément de gloire. J'ai été fact checké 25 fois une dernière par Libération. Ça, ça veut dire que moi je suis un vrai opposant au système, je m'oppose vraiment. Je ne suis pas comme machin qui raconte des trucs et que jamais personne n'attaque. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne l'attaque pas Parce que lui-même c'est l'opposition contrôlée, il fait partie du système. Moi j'ai été viré de Facebook, moi j'ai été exclu, j'ai été déplatformé de YouTube. Ça veut dire que je dérange, ça veut dire que ce que je dis est la vérité. Donc on voit vraiment les effets de, de polarisation qui sont très très importants. Et aussi c'est quasiment comme des, des médailles, des brevets de sérieux, de, je suis un vrai opposant, on me fact-check, en même temps on fait de la pub, ce est vrai aussi. Mais, on me, on me parle, on me prend en considération, je suis un vrai adversaire, ça arrive. Donc ça veut dire qu'il faut me suivre, que je suis légitime. J'ai été exclu des préformes mainstream, c'est donc que moi je dérange vraiment le système. Ceux qui y sont, par exemple Zemmour, c'est qu'ils ne dérangent pas tant que ça, c'est que c'est l'opposition contrôlée. C'est un peu ça le discours qui est, qui est vendu. Et enfin, euh, le troisième, des électorats sont restreints, et quelque part, ça permet de polariser encore plus finalement l'opinion publique autour de vérités plurielles, de, vérité plurielle, de, vérité, euh, de contre-vérités, c'est là où est la question. Je reviens à mon titre. Hein. Ces vérités plurielles, comment faire pour les faire pour les faire cohabiter ces vérités et ces vérités Eh bien, en fait, on se rend compte que c'est très difficile. Cette polarisation, elle joue, elle joue à plein. Notamment dans le sens où il y a finalement très peu de commun à des communautés qui se structurent. D'un côté, celle des anti-vaccins pur et dur, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont le sentiment de risque. Fondé sur certaines études, pseudo-études hein, scientifiques, ça a dû être rétracté, d'autres qui, euh, qui, euh, qui sont souvent euh, citées mais qui sont anciennes. Ce euh, qui se base également sur des témoignages, des témoignages affectifs extrêmement forts de, de, de, de femmes, hein, qui, éventuellement qui disent J'ai amené mes enfants à se vacciner, ma grand-mère, etc. pour la Covid, elle est morte, elle a été très mal après, enfin des choses extrêmement poignantes, extrêmement, poignante, extrêmement émouvantes, chargées en ethos, en pathos, etc. Donc c'est très, très, très puissant en termes de conviction. Euh, les ratés exemplaires de vaccination dont je parlais tout à l'heure. Des scandales sanitaires, etc. Donc, vraiment sur des affects et une virulence, hein, une virulence dans le discours vis-à-vis -vis de leurs adversaires avec un vocabulaire extrêmement dur, extrêmement clivant, insultant, etc. Et de l'autre côté, celui des fact-checkers, mais en fait derrière eux, des autorités, des autorités politiques, des autorités sanitaires, des autorités médiatiques, qui, elles se basent sur des éléments factuels, institutionnels et sur une dimension pédagogique vis-à-vis, hein, -vis, vis -vis, pardon, <coughs> justement, de cette défiance vaccinée en ligne. Donc, on voit vraiment qu'il y a deux communautés qui vont se structurer. Non pas qu'ils s'ignorent parce qu'elles se répondent mutuellement, mais en tout cas qui vivent chacun sur une sorte de socle et de pôle de certitude en pensant que l'autre est vraiment, est vraiment dans, dans, voilà, a, perdu, a perdu pied. Euh, les deux camps, malgré leur positionnement opposé antagoniste, partagent quand même quelque chose, et c'est ça, ça qui est assez intéressant, c'est ce positionnement de vigilance. On est vigilant. On est vigilant face à des dangers qui menaceraient la société. Et aussi on est altruiste. Moi, j'alerte sur les dangers des vaccins. Pour les autres. Moi, je pense que la vaccination, c'est aussi un acte altruiste, etc. Donc, on voit que, paradoxalement, les deux côtés a cette posture de vigilance. de, Oui, d'altruisme, si, et de bienveillance, quelque part, qui se dit, nous, on est bienveillants, on est pour sauver des enfants, etc. Et dans les deux camps, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait clair qu'on retrouve. Euh, et voilà. Et la, la difficulté, en fait, c'est vraiment celle-ci c'est comment faire. Pour réconcilier ces points de vue, en tout cas pour qu'ils vivent ensemble, à un moment où, il y a de, où on manque de réel commun. Et c'est là où finalement le, le, le danger se fait qu'une petite partie de la population, vraiment infime, puisse se retrouver vraiment dans des, dans des dans les silos et des bulles informationnelles. Et des bulles informationnelles, notamment cette question de vaccins, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir des conséquences tragiques, hein, d'abord sur les individus eux-mêmes, et ensuite, si la couverture vaccinale chute, sur la société dans son ensemble. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie.